tout le monde c'est Willman content de vous voir Une vidéo SQDC aujourd'hui produit de la marque montréal cannabis on présente aujourd'hui le cookie and cream toujours un plaisir de vous voir euh, je suis content de voir mes fidèles abonnés un pouce pour l'algorithme de youtube toujours apprécié et ça m'indique que vous voulez avoir d'autres vidéos SQDC Montréal Cannabis, si je comprends bien l'anglais, a acheté Canada House. C'est quoi ça, Canada House? Ben, si on regarde quelques business, quelques marques de Canada House, de Canada House, eh bien, est-ce que Montréal Cannabis aurait acheté Abomedix, ICMR, une marque à la SQDC, Abomedix, une marque à la SQDC, Vando, un autre, et fleurs de chez nous je suis pas trop sûr de comprendre mais je pense que montréal cannabis a acquis canada house et canada house ce sont toutes ces marques que je venais vous énumérer et il y en a d'autres en plus donc euh... montréal cannabis Acquire Canada House, mais est-ce que c'est tout au complet ou seulement un pourcentage? Euh, ça va être à voir, ça va être à voir, la transaction est en train de se faire, donc euh, vous savez là, que ça prend quelques semaines là, avant que ces grosses transactions-là se finalisent. Euh, on a vu dans le passé des transactions qui ont été annulées, on se rappelle de Emerald Health Thérapeutique, avec souvenir le fameux GG4 Pamplemousse qui ne sera plus, en passant, en passant. L Thérapeutique, en passant, arrête le cannabis et s'en va dans le médical. Pas le cannabis médical, le pharmaceutique, les, les, les pilules, les médicaments. Donc, euh, Grapefruit GG4, là, euh, j'essaie de trouver en français, euh, GG4 Pamplemousse, de souvenirs, ça sera plus là. Le chem Dog de souvenirs, ça sera plus là. Euh, puis en plus, Emraël Thérapeutique, qui avait leur brand, leur marque, Emraël Thérapeutique. Et aussi, ils avaient euh, la marque Fleuron, prochaine euh, prochain produit qu'on va voir à Winman. Donc, si on referme la parenthèse, c'était pour vous dire qu'il y a des transactions qui ont été annulées. Donc, est-ce que Montréal Cannabis... Va réussir à faire la transaction complète avec Canada House. On verra bien. Cookie Cream, la variété m'a attiré. Euh, les marques de cookies, on se rappelle là, de le GMO Cookies avec Spinach. Euh, Peut-être pas les meilleures terpènes, là, le GMO Spinach. Le GMO Cookie de Spinach. Mais on peut dire que le buzz est agréable. Est-ce que les Est-ce que le buzz vient avant les terpènes? Non. Non, non, s'il vous plaît. Euh, les terpènes viennent avant le buzz. Mais quand même, c'est 50-50 avec le GMO Cookie de Spinach. Il euh, y a aussi un autre produit qu'on aime bien qui est le Qui est le qui est le qui est le Couch Cookies de Omi petit blanc ici de mémoire donc couche Cookie, GMO Cookie. donc j'imagine que j'aime les cookies, donc quand j'ai vu cookie and cream ça m'a attiré euh, j'ouvre ça immédiatement mais ce qui m'a un peu euh, vous voyez que j'ai un petit peu moins d'enthousiasme euh, que je l'étais euh, lors de mon achat j'avais pas regardé encore les descriptions, ne vous inquiétez-vous pas, ne vous inquiétez pas euh, Montréal Cannabis, c'est Montréal Cannabis, finalement, on n'indiquera on pas, Alors, je vous dirai pas quest ce qui est inscrit sur le site de la SQDC, parce que ça va vous mélanger, pas à peu près. Non, non, je te le dis, je te le dis, ok. Montréal Cannabis, décrivez-moi dans les commentaires là, les, les Anglais, là, les bilingues. Montréal Cannabis, est-ce que Montréal Cannabis a acheté Canada House et est-ce que Canada House, c'est vraiment ABAMEDIX, ICMR? Ce sont euh, ces compagnies-là parce que j'ai regardé là, le site de Canada House. Alright, donc qu'est-ce qui m'a déçu? Qu'est-ce qui m'a déçu là, dans le Cookie and Cream de Montréal Cannabis et les Terpènes? Euh, écoute, on sait que on aime Myrcène-Limonène, mais il n'y en a pas de limonène. C'est seulement Myrcène, cariofilène, Pinène, hein? Pinène, Sapin, Pinète, le boisé. Là. Euh, Humulène, mulène, je pense que c'est houblon, noisette, euh, linalol, lila, lavande. Et le mélange de tout ça, ça, ça serait supposé donner un arôme dit sucré, épicé et floral. Euh, je ne sais pas il y a où le sucré là-dedans. Myrcène, habituellement, c'est terreux. Cariophyllène, c'est épicé. Pinène. C'est c'est c'est c'est pinane, pinane, c'est sapin, bois, tu sais c'est quoi, les, les conifères, les conifères. Euh, pff, floral, c'est l'inalol, mais c'est la cinquième terpène. On le sait, hein, quand on achète un produit là, à l'épicerie, euh, les premiers produits, les ingrédients, hein, on le sait très bien. Le premier ingrédient, c'est le produit le plus important. Quand on parle de, de manger à chat, de manger pour chiens, de manger pour animaux, si c'est écrit « bœuf », on part gagnant, hein, mais si c'est écrit euh, « farine de sous-produit de bœuf », on s'éloigne, on s'éloigne de bœuf, on s'éloigne de la qualité. Donc, euh, cinquième terpène, l'inalol, bon, on s'éloigne d'une de, de, de, de, de grosse concentration de l'inalol. Donc, pourquoi écrire « floral » Qu'est-ce qui représente le floral là-dedans Le myrcène peut-être, hein, le pinkouche on sait que c'est du myrcène, Les terpènes, ça re... plusieurs terpènes sont dans plusieurs produits différents. Alors, plusieurs terpènes, on les retrouve dans plusieurs goûts. Oh, oh, oh, oh! Je sais qu'il y en a qui aiment la grosseur des, euh, des cocottes. Mais moi, c'est la qualité. Je pense que c'est bien. Pour ce qui est de la qualité. Le prix de ça, 20, 30 30 29,90 euh, Pourquoi je grimace? On veut 25. On veut 25. On veut 25. Bon, on a perdu les grosses lunettes magiques. Et on les a retrouvées. Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Euh... Qualité ici, là, je crois. Qualité. Ah, c'est cool, c'est cool. Ça a de bien. C'est bien, c'est bien. Pas de pochette d'humidité. On aime ça. On sait que les pochettes d'humidité volent les terpènes volatiles. Les terpènes volatiles, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ben, Ça veut dire que c'est une scientifique qui a dit ça. Donc, on, on va l'écouter. On veut aussi ça, c'est où? C'est une scientifique d'une compagnie québécoise qui est à la SQDC. elle euh, l'avait dit là, sur Instagram. Donc l'arôme, je suis pas trop sûr. On va l'égrainer, on va l'égrainer. Ça va sentir beaucoup plus. Euh, mais c'est bien, c'est bien. Euh, tu le vois c'est moins commercial. Là. Tu le vois. Euh, je pense pas que ça soit euh, trimé à la machine. Ça, là. Je pense que ça doit être trimé à la main. Euh, la cocotte n'est pas ronde, arrondie. Ah, ça sent beaucoup plus, ça sent beaucoup plus des arômes euh, particuliers. C'est pas vraiment, là, euh, je, vais, je vais vraiment mettre le plateau le plus bas. Je ne veux pas faire de dégâts. Euh, je, je, je, je, je suis intrigué. Je suis intrigué. J je, je, je me dépêche, je me dépêche. Donc ta terpène dominante myrcène. Si on va voir là, sur les l'IFLI, les la Bible, des informations pour le cannabis. Donc on va essayer de voir là, euh, c'est quoi le croisement Quelle plante euh, on a choisi pour pouvoir obtenir ce produit Parfait, on reste en Ontario, hein? Ça va être plus facile. Je ne sais pas pourquoi en Ontario on dirait qu'ils ont toutes les autres. Parfait. Parfait. On y va avec le cookie. E. S. And cream. Parfait. On a ça ici. J'ai dit. On a ça ici. L on l'avait. On l'a pu. Oh my God. On est live. Non, non, écoutez, écoutez, ce ne sera pas long. Faute de frappe. Et voilà. Comment ça, il me le montre, puis là, il ne me le montre plus. Là, je veux fumer. Je veux vraiment fumer. C'est drôle, les flics. Hein? Tu écris une variété, il ne te le montre pas euh, immédiatement sur la page suivante, puis là, elle apparaît. Parce que ce serait la même personne qui s'occuperait du site de la SQDC. Et du site de Leafly. All right, all right. On est rendu à 80 SQDC au Québec. 80. C'est mieux que rien. Donc, est-ce qu'on peut trouver là, le cookie and cream? Eh oui, troisième page. Donc, c'est un croisement... Cooking cream, also known as cooking cream, ok? Cooking cream, cooking cream, hybride C'est un croisement entre le Starfighter et un phénotype de Girl Scout Cookie. Girl Scout Cookie c'est le produit, euh, la variété que j'ai essayé euh, le plus de différentes personnes. Et c'est le produit, là, le, je, je, je, je veux pas dire le moins stable, mais il goûtait jamais pareil. Il, il goûtait jamais pareil. Tandis que quand, quand quelqu'un me fait goûter des pinkush, tu, tu le vois qu'il ah, non, non, qu qu qu y a une ressemblance. Peut-être que les gens m'envoyaient du euh, Girl Scout Cookie, puis c'était pas ça non plus, là, dans le fond. Alright, euh, Cooking Cream, ils ont deux produits. Euh, ils ont un produit qui s'appelle le Sage and Sour, un produit Sativa. Un hein, Sativa, produit énergétique qui réveille plus. Euh, c'est pas le genre de buzz que je recherche. Euh, j'aime mieux un buzz relaxant, là, écrasant. Euh, Puis ça, c'est pas Sativa, c'est considéré Indica. Au pire, au pire, j'aime un buzz hybride, un hybride, hybride, un mélange des deux. Et c'est ce qu'on a ici avec le cookie and cream. Donc hybride. Exactement hybride. Des fois, le site de SQDC ou les compagnies eux-mêmes écrivent hybride à dominance Sativa, hybride à dominance Indica. Donc, qui, un peu plus penchant sur euh, un, un, un buzz, que ce soit Sativa énergétique ou Indica relaxant. Parfait, le cendrier. Oh my God, j'ai même pas vidé le cendrier. Parfait, parfait. On allume ça immédiatement. Je vais juste voir une dernière chose. Euh... Parfait. Donc, euh, je vais juste... Sandra Raphaël a sorti beaucoup de prix roulés à la SQDC. Euh, ils ont sorti le prix roulé euh, Pink Kush de la Hayes. Il y a une nouvelle variété qui n'est même pas en 3,5 grammes, mais le Grower's Stash numéro 3. Grower Stash Phénotype numéro 3. Pink Kush en joint pré-roulé. Dilla Hayes en joint pré-roulé. Ah, J'aime pas le goût, man. Ah non. Un peu déçu, un peu déçu. Euh, cooking Cream. Euh, je me suis, fait à, me suis fait attirer par la variété, je l'ai dit tantôt. J'ai pas confiance au site de la SQDC. J'avais pas confiance au terpène qui est inscrit. Je me suis dit, Cooking Cream, man, ça va être bon, man, ça va être bon. 30$. Est-ce que tous les goûts sont dans la nature? Est-ce que certaines personnes vont l'aimer? On peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Je ne suis pas sûr que tout le monde va l'aïr. Est-ce que ça va être le cannabis préféré de quelqu'un? Peut-être. Peut-être. Pas pour moi. Je l'aime pas. Euh, J'aime pas le goût. Le buzz quand même. Euh, pas trop trop indica, là. Euh, hybride, va dire. Euh, 21% THC. Je vais continuer à le fumer un peu. Je suis un petit peu, un petit peu négatif, là, un peu déçu. Euh... Ah, vous vous rappelez du fameux euh, Cush Mint de Broken Coast, cannabis euh, cannabis qui, qui s'éteint tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben là, vous pouvez l'acheter en pré-roulé maintenant. Ouais, ouais, ouais. Le Cush Mint, vous pouvez l'acheter en pré-roulé. Et puis là, je suis en train de voir d'autres choses que je ne comprends pas. Vous pouvez acheter aussi le Cush Mint en 28 grammes. Parce qu'il ne se vend pas, man. Il se vend pas le Cush Mint en 3.5 grammes. Il s'éteint tout le temps. Fait que si tu veux acheter le Cush Mint de Broken Coast, 28 grammes, 239 90, je sais que vous pensez que c'est cher mais c'est quand même un rabais euh, 239,90 c'est 240 240 divisé en 8 c'est 30$ dollars. 30$ dollars du 3.5 pour un Broken Coast mais Cushman, il s'éteint tout le temps man. il s'éteint tout le temps ils vont rester fogné avec leur Cushman. tous ceux qui ont regardé euh, les commentaires de Winman euh, je l'avais dit surtout sur mon Instagram euh, dans la vidéo je pense que j'étais quand même assez gentil mais, ah, euh, oh, qui s'éteint tout le temps, le C'était inévitable qu'il fasse des 28 grammes. Il faut que ça sorte, le Cushmint de Broken Coast. Ils sont pognés avec ça, man. n'y a pas personne qui va acheter ça s'ils savent qu'il s'éteint tout le temps. Euh, donc c'est nouveau la SQDC, 28 grammes de Broken Coast. Euh, préroulé Cushmint. 28 grammes Il Faut que le Cushmint Sorte. Fume pas ça, bro. Achète pas ça. Il s'éteint tout le temps. Pire cannabis de SQDC. Broken Coast? Oui, oui Il s'éteint tout le temps. Il s'éteint tout le temps. Il est beau. Il sent bon. Asti, il sent bon, man. Le cauchemin de Broken Coast? Asti, 600 sent bon, man. Il brûle pas. Il s'éteint. C'est -ce, pourquoi l'affaire, man? Qu'est-ce qui qu se passe? Hey, 26 grammes. Je suis crampé. Je crampé. Tu vois-tu comment je suis crampé? Tu vois-tu comment je suis crampé? Oh, on fait des 28 grammes pour nos clients? Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça t'arrange en esti, parce qu'il faut que ça sorte, man. À coup de 3.5, tu finiras jamais. Tu finiras jamais, man. Hey, Broken Coast. Ils sont obligés de suivre Fria. puis Afria sont roses avec Tilray. Hein, Tilray, du bon, du bon select. Non, on connaît la chanson, on connaît la chanson. Il paraît qu'il y a des beaux VEDA, en plus des pochettes d'humidité dans les 28 grammes de Broken Coast. Montréal Cannabis, euh, qui a acheté Canada House, ICMR, une compagnie qu'on n'entend pas vraiment parler, euh, XO CanMed. On n'entend pas ça parler ben ben, au canmed. Euh, fleurs de chez nous, hein, produit québécois. Est-ce qu'ils ont-tu vraiment acheté Canada House? Je sais pas, man. Je sais pas. Si ça va super bien, Cookie and Cream, et puis le Sage and Sour de Montréal Cannabis, pourquoi ne pas sortir une troisième variété? À place d'acheter une compagnie... Euh... Je sais pas, man. J'espère qu'ils vont fonctionner. Montréal Cannabis, hein, c'est une compagnie québécoise, j'imagine. Hein? Mais Vando, Vando avec le Légion, euh, Citadelle. Je ne sais pas combien ils ont payé. Il faudrait lire. Euh, J'ai lu l'article. J'ai lu l'article. J'ai effacé l'article. Mais c'est en anglais. Là, des fois, des petits termes là, financiers, peut-être un peu, peut peu compliqués. Mais... Euh, Montréal Cannabis, a, sont en train d'acheter Canada House, si je me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, dites-moi-le, s'il vous plaît. Ah, oh, c'est pas. Euh, ça ne me tente pas, man. C'est pas. Euh... Ben, quand j'ai pris la première pof, je, je te donne une opinion. Je me ça, hey, man, calme-toi. Je moi me deux, trois puff, là. Euh, les nerfs. Euh, laisse le temps du buzz embarqué. Euh, Laisse le goût euh, rentrer rentre dans ta bouche, puis tout, là, sais, je sais pas trop, mais... Non, ça change pas, man. Même si j'attends une demi-heure, ça changera pas. Je pense qu'ils sont devenus populaires avec le Sage and Sour, leur produit Sativa. Je pense pas qu'ils sont devenus populaires avec ce produit-là. Il est beau il est beau pour les yeux. Je pense pas qu'il y ait du monde qui l'aime. Je je je, je, je, je, je penserai pas, man. Je, je te le dis, Cooking Cream de Montréal Cannabis. Il est beau. Il est beau. Pas sûr, man, qu'il y a du monde qui va aimer cet arôme là. Euh, ça fait déjà quelques semaines qu'il est sorti. Sûrement qu'il y a du monde qui ont eu des opinions sur Reddit, euh, des opinions sur d'autres comptes YouTube, d'autres euh, sites comme Facebook. Euh, Est-ce que le cooking and cream est populaire? Je pense pas, man. Je pense pas. Il est pas bon, man. Je suis désolé, je suis désolé. Compagnie québécoise, ça fait mal. Euh, J'aime pas ça dire ça. Euh, J'ai beaucoup aimé le produit souvenir de saint eustache Le GG4 Pamplemousse de souvenir à Saint-Ustache. Euh, J'aime beaucoup Tribal, euh, Canara Biotech à Fornham. Euh... Mais quand, quand, quand j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais qualité! Qualité! Qualité! Qualité! Donc, on se laisse là-dessus. Euh, tu veux le voir? T'as pas Facebook? Excuse-moi, t'as pas Instagram? Parce que t'as pas de cellulaire. T'as pas Internet, t'as pas de cellulaire. Alright, je te le montre. Je te le montre. Je te le montre. OK? Je te le montre. Alright? Je te le montre tout de suite. Alright, gang. Euh, comme je vous ai dit, il est beau! Il est beau. Mais j'aime pas l'arôme. Mais c'est sûr que que autres, quand ils voient un phénotype de même, ils se disent qu'il y a des photos qui vont circuler, puis que ça va être vendeur. Je le sais que tous les goûts sont dans la nature. Je le sais. Mais, euh... je sais pas. Je... je sais pas. Mais je le sais. Je l'aime pas. Fait que, deux belles cocottes, ça c'est une cocotte là, que j'ai entamée, là, que j'ai pris un morceau, là, fait que... elle, était pas... elle était pas super belle, là. je l'ai... Que... Mais il y a du tricône, mon homme, il y a du tricône. mais c'est pas dans mes arômes, c'est pas dans mes goûts. Puis on est loin d'un du... Du cookie crémeux, sucré, cream. Je... C'est pas c'est moins parce que je me suis brossé les dents puis euh, mais non je pense pas man je pense pas euh, habituellement là ça c est, c est, le goût il pogne plus que ça euh, alright gang fait que je te fais une petite conclusion alright fait que comme t'as vu le cannabis c'est très beau euh, abonne-toi s'il te plaît. active la cloche et puis euh, mets un pouce man mets un pouce c'est important et puis on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Va sur Instagram pour voter pour la prochaine vidéo SQDC. On la connaît, la prochaine vidéo SQDC. Ça va être le Garlic Sherbet de Fleuron. Mais tu peux voter pour la prochaine vidéo SQDC. C'est quoi les deux produits? Je te le dis pas. Va voir sur mon Instagram. Et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!